Bonjour, un pain au chocolat s'il vous plaît. D'accord, je vais vous faire chier ça. Donnez votre chocolatine. Oh Pardon Bah, donnez votre chocolatine.